Votre livre, c'est pour vous construire une certaine crédibilité. C'est pour construire ce qu'on appelle des tunnels de vente qui vous permettent derrière de vendre des produits beaucoup plus chers. Et justement... Vous pouvez utiliser le pdf pour mener à bien cette mission là parce que coût de production du pdf zéro franc. Vous savez quand je parle du pdf en général les gens me disent mais Valère comment se fait-il que tu as sorti ton livre en pdf Le livre se partage dans les groupes pas si par là. Je dis, mais comment ça se fait Les gens vendent même ton livre en pdf partout. Ce que vous ignorez c'est que en général ceux qui achètent le pdf n'ont pas les moyens d'acheter la version papier en général. 90% des gens qui visent le PDF, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter la version papier. Ou alors, c'est qu'ils n'ont pas trouvé la version papier. Parce que plusieurs personnes m'écrivent. Je leur dis j'ai tel livre. Version papier, je donne le prix. Version PDF, je donne le prix. Ils me disent bon, finalement, je crois que je vais me contacter de la version PDF. Pourtant, c'est la version papier qu'ils auraient aimé posséder. Même vous-même, vous savez que vous possédez la version papier. Donc, à défaut de ce qu'on veut, on se content de ce qu'on a. Donc, sachez qu'au 21e siècle, le PDF, c'est un marché que vous pouvez rentabiliser et que vous devez rentabiliser. C'est un marché. Et si personne n'est capable de faire le PDF de votre livre, ça veut dire que votre livre n'est pas pertinent. C'est clair et précis. Si un livre est pertinent, il y aura des gens qui vont transformer ça en PDF pour se faire de l'argent. Ricardo Kanyama, quand il a sorti son livre, n'a pas voulu sortir le PDF. Mais il y a des gens qui se sont assis, ils ont créé le PDF. Si personne ne fait le PDF de votre livre, c'est que votre livre est nul. On copie ce qui est bien. Quand les Chinois font le faux de Louis Vuitton, c'est parce qu'ils savent que Louis Vuitton, c'est quelque chose que les gens apprécient. Donc, vous avez un livre que vous voulez sortir, faites des hiboux. Et vendez quand vous pouvez vendre. Les gens vont partager dans les groupes. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas... Le livre, vous ne l'avez pas écrit pour qu'il vous rende riche. Ce qu'il faut savoir. Et quelque part, ça permet aussi de communiquer sur votre livre. Parce que les gens vont voir dans les groupes. Ils vont voir la couverture du livre une fois. Ils vont voir la couverture du livre deux fois. Ils vont voir la couverture du livre trois fois. À un moment donné, on se dit, mais pourquoi le livre aussi est partagé dans beaucoup de groupes comme ça Il faut peut-être que je, je vois un peu. J'essaye, je ne sais pas. Et si la version PDF ne l'intéresse pas, il va aller en librairie. Il va par exemple demander à une librairie, je veux tel livre en papier. Est-ce que vous l'avez Non. Une autre personne revient, je veux tel livre en papier, est-ce que vous l'avez Non. Une autre personne revient dans la même librairie, je veux tel livre en papier, est-ce que vous l'avez Non. À un moment donné, mais le libraire va se dire Mais c'est quoi ce livre dont tout le monde me parle tous les jours Il faut que j'essaye de voir qui est l'auteur de ce livre. Et maintenant, il vous contacte et il veut commencer à travailler ensemble. Mais bon, ça, ça arrive pour les livres qui sont excellents. Voilà. Donc, voilà, écrivez des livres excellents et les libraires vont vous contacter pour travailler avec vous petite anecdote, moi je suis sur les réseaux sociaux, c'est l'avantage, c'est que comme je suis exposé, et avoir un numéro WhatsApp, je précise, c'est très important, parce que les personnes puissantes, qui ont le pouvoir d'achat, vous suivez sur les réseaux sociaux, mais, elles ne vont jamais commenter, jamais, mais si vous avez un moyen par lequel ces personnes peuvent vous joindre, elles vont vous écrire sur WhatsApp, et soyez polis, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Moi, il y a des messieurs qui m'ont déjà écrit. J'ai discuté avec un polymère. je ne savais même pas de qui il s'agissait. C'est après que je me rends compte que j'ai parlé avec un multimillionnaire. Tout de suite après, il me contacte, il me dit Valère, je veux des exemplaires de ce livre. Comment on fait Si je n'avais pas eu le PDF, je n'aurais jamais envoyé l'extrait. Il lui aurait jamais envoyé le livre. Il m'a envoyé le PDF. Il a lui, il m'a dit Je veux ces livres en version papier. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 exemplaires du livre qu'il a pris. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'estime quand même que j'y ai été pour beaucoup. C'est parce que le PDF était disponible. Sans PDF, jamais il n'aura acheté les 1500 exemplaires. Et puis quand vous êtes par exemple au Cameroun, ou au Tchad, ou au Burkina Faso, en Mauritanie, au Congo... En Côte d'Ivoire au Gabon vous avez écrit votre livre la version papier est disponible et que quelqu'un vous êtes au Congo quelqu'un peut être au Tchad, veut votre livre nous sommes tous d'accord que la logistique chez nous en Afrique n'est pas du tout c'est pas top donc tu pourras pas lui envoyer ton livre en version papier ou du moins si tu veux lui envoyer ton livre un ça va être trop long deux ça va coûter très cher et il n'est même pas su de recevoir le livre Et puis même, comment il fait pour te payer non Du coup, tu vois, du moins, vous voyez, voilà un marché que vous avez loupé parce que vous n'avez pas voulu sortir il va payer.